Bienvenue dans ma première vidéo. Commençons par ouvrir un tableur. Ici, il s'agit de calque de la suite LibreOffice. Entrons les différentes valeurs dans un tableau. Case, pourcentage et angle. Nous devons maintenant... Calculer les angles correspondant à ces différents pourcentages. La seule chose à savoir, c'est que 100% du cercle correspond à 360 degrés. Donc, 1% du cercle correspond à 3,6 Ce 3,6 correspond à notre coefficient de proportionnalité. Pour lancer un calcul, il faut rentrer l'instruction égale. La cellule multipliée par notre coefficient, ici 3,6. On peut répéter le calcul plusieurs fois ou bien copier le premier calcul et coller là où vous le désirez. Le logiciel calculera à votre place. Maintenant, nous allons passer au diagramme. Commencez par sélectionner les cellules qui vous intéressent, ici les gaz et les angles correspondants. Nous allons utiliser l'assistant diagramme. Maintenant, vous devez choisir le type de diagramme que vous souhaitez. Ici, il s'agit du secteur. On peut choisir le choix de l'avoir en trois dimensions. Attention, une erreur classique ici serait de ne pas vérifier comment sont organisées vos cellules. De même, vérifiez bien où sont placées les étiquettes. Ici, vous pouvez passer. Pensez à indiquer le titre de votre diagramme. Composition de l'atmosphère de Mars dans notre cas. La légende, ici, est choisie à droite. Vous pouvez cliquer sur Terminer. Enfin, vous pouvez cliquer à l'extérieur du diagramme si vous souhaitez après le copier, le déplacer ou le modifier. Merci.